Comment utiliser les filtres dans Summon? À partir d'une recherche simple, j'obtiens une liste de 167 résultats. Je vais appliquer une restriction afin d'obtenir les documents accessibles uniquement en bibliothèque. J'obtiens 30 résultats. Si j'applique également la restriction aux documents en ligne, j'obtiens alors zéro résultat. En effet, aucun document ne répond aux deux critères. Appliquons maintenant une limite temporelle en faisant glisser le curseur sur la réglette de date. Je peux également utiliser les calendriers. Je sélectionne Livre, livre électronique. Je visualise ainsi les deux documents disponibles sous cette facette. Je supprime maintenant l'ensemble des filtres. Je lance une nouvelle recherche. Ma requête retourne 5290 résultats. Je limite aux résultats en anglais et en français. Je déplie le filtre type de document pour avoir l'ensemble des facettes disponibles. J'exclus les types de documents que je veux écarter, les articles de presse, les bulletins d'information et les articles de magazine. J'applique ensuite l'ensemble des filtres que je viens de sélectionner. Je peux reclasser mes résultats par ordre chronologique et limiter aux 12 derniers mois.